Comme c'est celui-là, qui conquit la toison, et puis s'est retourné plein d'usages et raison Vivre entre ses parents, le reste de son âge Quand reverrai-je hélas de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je de mon petit village? La cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je Mais quand reverrai-je de mon petit village Fumer la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je Je le clôt De ma pauvre maison Qui m'est une province Et beaucoup d'avantages Plus me plaît le séjour Qu'ont bâti mes aïeux Que des palais romains Le front audacieux Plus Que le marbre dur Me plaît l'ardoise fine Plus mon Loir gaulois Que le tibre latin Plus mon petit liré que le monde balatin, et plus que l'air marin, la douceur ange vide. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? J'ai traversé les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, tranchés dans une cale et mes vieux tympans percés. Jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village? Et la cheminée et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je? cheminée et en quelle saison Mais quand reverrai-je Mais quand reverrai-je Je, Je